Bonjour les amis, je viens de rentrer d'un de, voyage de quelques jours, et quand je rentre à la maison, ah, je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais déjà j'ai euh, un petit message de bienvenue sur la porte, alors ça c'est sûr que ça fait plaisir hein, quand votre amoureuse vient, et alors la surprise ne s'arrête pas là, j'ai retrouvé des petits messages d'amour euh, un petit peu partout, et voilà quand on rentre à la maison, ben, voilà, euh, Camille n'était pas là, euh, un petit message là, un petit message là, enfin il y a des messages un petit peu partout dans la maison et je voulais juste partager ça avec vous parce que euh, c'est juste, c'est super agréable et ça fait du bien de rentrer à la maison et de voir que votre petite femme elle a pensé à vous, fatiguée et puis la première chose que vous faites en rentrant ben, c'est directement avoir un sourire, vous n'êtes même pas encore rentré, qu'il y a déjà un message dehors et euh, il y a un petit peu partout euh, des messages bien, bien ciblés. Donc tout à l'heure, Camille va rentrer, on va se sauter dans les bras. Voilà, c'était juste un petit, un petit message de bonheur, souriant, des, des petites choses comme ça qui font que euh, c'est agréable de rentrer à la maison. C'est les petites choses qui font euh, que la vie est agréable. Voilà, je vous souhaite d'être heureux et simplifiez-vous la vie. Allez, au revoir, à demain.